Bonjour, je m'appelle Victor Berman et je suis étudiant en troisième année à IMT Atlantique sur le campus de Rennes. Pour ma taf de deuxième année, j'étais sur le campus de Brest pour suivre ISC, Ingénierie des systèmes de communication, donc une taf orientée télécommunication. Pendant cette année, j'avais suivi des cours sur le codage de sources, les communications sans fil, les communications sur fibre optique et les dimensionnements de réseau. Lors du choix de ma taf de troisième année, je voulais approfondir mes connaissances et compétences dans les communications sans fil, donc je me suis orienté vers la taf IoT. D'autant plus que je suis intéressé par les projets de Smart City. Et comme on le sait, les projets de Smart City sont basés sur euh, les réseaux d'objets connectés, donc la TAF IoT était euh, encore plus évidente pour moi. Pour mon stage de fin d'études, je vais à Telecom en région parisienne, pour euh, participer au dimensionnement et à la conception du cœur de réseau 5G, donc dans le domaine des réseaux cellulaires. J'ai eu assez de facilité à trouver ce stage, parce que euh, le, le stagiaire qui occupait ce poste avant moi euh, était un étudiant d'IMT Atlantique, et donc euh, l'équipe avait déjà confiance euh, dans les étudiants du atlantique et notamment ceux issus de, de la formation en télécommunication. Premièrement parce que sur le campus de Rennes, on a du matériel et des installations qui permettent de faire des, des expériences et des travaux pratiques qu'on ne peut pas faire euh, sur les autres campus ou chez soi. Je pense notamment à l'antenne LORA qui permet donc euh, d'étudier de, de façon pratique euh, ce, ce protocole IoT. On a aussi euh, des effectifs assez limités euh, dans les cours. Donc ça nous permet d'avoir une relation privilégiée avec les professeurs et euh, ça les rend donc très disponibles pour toutes les questions qu'on peut avoir sur le cours ou sur des projets personnels euh, ou des projets euh, dans le cadre de l'école. Je suis aussi content que les professeurs de Rennes aient la bonne habitude euh, d'inviter régulièrement des professionnels de l'extérieur à faire des conférences ou des cours. Euh. Et de cette façon-là, on peut avoir une bonne vision du domaine professionnel dans lequel on va aller. Et donc, comprendre bien euh, ce qu'on étudie maintenant et à quoi ça va servir plus tard euh, dans notre carrière. Après ma formation à IMT Atlantique, euh, je compte commencer ma carrière dans les réseaux cellulaires. Parce que du coup, euh, lors de ma taf de troisième année à IOT, j'ai suivi plusieurs cours sur réseaux cellulaires. J'avais déjà eu une introduction à ça dans ma, dans ma table de deuxième année avec les communications sans fil. Donc je m'aperçois que c'est un domaine qui me plaît. Et Puis j'ai eu la chance d'avoir des professeurs clairs. Donc j'ai une bonne compréhension des bases de domaine là. Et donc je suis content d'avoir trouvé un stage qui va me permettre d'être un, un bon tremplin pour ma carrière.